fois <c odd> Ça fait Shake it, baby, donne-moi un peu hey. Shake it, baby, laisse-moi te toucher Shake it, baby, donne-moi un peu Shake it, baby, laisse-moi te toucher Façon ça balance, ça me rend fou hey. Si tu penses, je super fait, je m'en fous uh -huh. Façon ça balance, ça me rend fou hey. Si tu penses, je super fait, je m'en <mérimique> fous toi toi toi vas-y toi son bikini elle ressemble à Lamborghini elle me tourne en vie je fais juste la gaine dans son univers j'aime elle me malmène elle me fait des lèvres mais je n'ai pas de gueule la petite tête so high si c'est surtout qu'elle bouge qu'elle danse avec elle y a pas de faille si tu prends la route elle se ramène sur des rails j'ai ma bouteille de une fille quelques Brassé. Brassé. On est pas régional au minimum au minimum. vu notre vie au maximum Dans hey. mon carré, hey. j'aime ça laisse Plein de bisous, Et plein de caresses J'te quen je me dis comment t'empresse Tu connais avec moi le service est express vas-y Chaki bonbon bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Chaki bon, bon, bon, bon, bon. Ah ah. Chaki bon bon bon bon fils depuis de pute, maman que du respect C'est la loi du business On te pute on ex On te dans le placard Comme on ex Et n'amenez ses mesures par la taille de son sexe ça paye aucune terre, aucune plan, aucune caisse Dans mon carré, je ça laisse Plein de bisous Temps, presse, tu connais avec moi le service express. Vas-y, toi, Vas-y, toi, toi, toi. Chaki bom vas-y bom bom bom bon bon bom bon bam bon bon bon bam bam bam ah. bam bam bam bam bam ah. bam Let's be on the beat.